you <laughs> Salut tout le monde, c'est Mémoire de Légende, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, critique. Le 2 septembre dernier, pour mon anniversaire, ma copine m'a offert la remasterisation de Shenmue 1 et 2 sur PS4. Et vous êtes censé savoir que pour moi, Shenmue reste le meilleur jeu graphiquement encore réalisé à ce jour. Et dans moins d'un an, le troisième opus de la saga sortira dans les bacs. Mais le problème, c'est que ma copine ne partage pas les mêmes avis que moi. Sur le trailer de l'année 2017, j'avais pris une claque sur les décors et les paysages chinois, mais quelque chose clochait au sujet de Ryuazuki. On l'a tous connu avec un physique de de jeunes adultes déterminés et bons dans les arts martiaux, mais là j'avais l'impression d'avoir affaire à une effigie de poupée Ken. Mais autre chose m'a tracassé, notamment au sujet du Remastered. Le soir même, je lance Shenmue sur ma PS4 et j'y monte la fameuse intro du premier opus, et là elle me répond « Non t'es sérieux là Un jeu de 99 juste amélioré Moi je m'attendais à un remake !» Et là je me dis qu'elle avait pas tort. Pourquoi Yosuzuki, accueilli comme un prince à l'E3 en 2015, demande du soutien pour faire l'E3 avec un Kickstarter N'a-t-il pas pensé à faire un remake du 1 et du 2 en même temps Il y a 3 ans qui se sont écoulés, il y avait largement le temps de refaire les décors. Bon, les voix, ça, ça passe, c'est pas un problème. Mais là, il y a plus de 20 ans de graphisme. 20 ans Il y a même une équipe de fans qui avait développé en HD la ville de Yokozuka ainsi que le Game Center de Shenmue 1. Pourquoi ne pas avoir pensé à repartir sur des bases solides plutôt que de réaméliorer la version Dreamcast en elle-même elle est très bien cette version. Est-ce que Yu Suzuki cherche à ce qu'on la claque de l'année 2019 avec le 3 tant attendu Parce qu'en écoutant la critique de certains et des autres... Je vous cache pas que ça me fait peur. Et pourtant, Yu Suzuki, c'est vraiment un mec qui me fascine. Avant de se lancer dans Shenmue, Suzuki était considéré comme le roi de l'arcade avec AM2 et Sega en produisant des jeux phares comme Daytona USA, Virtua Racing, Afterburner, Hang-On, Space Warriors, Outrun ou encore le cultissime jeu de combat Virtua Fighter. Yu Suzuki est un mec qui est perfectionniste, il faut le dire, mais c'est un mec qui n'a jamais respecté ses temps de délai. Pour toute société de gaming, ce sont des choses qui arrivent d'arriver en retard, mais lui, je trouve qu'il se permet toujours de rallonger son temps. Au départ, dans une interview de Sébastien Delhamid, Shenmue 3 était prévu pour fin 2017. Gros comme une maison, je savais que ce jeu ne sortirait pas en temps et en heure. Premier retard, et du coup, décalé pour printemps 2018. Le printemps est arrivé, toujours aucune nouvelle. Et là, fin août, la date officielle a été donnée. Le 27 août 2019, soit quasiment un an d'intervalle histoire d'être sûr. Je précise que cet homme nous a déjà fait le coup 20 ans plus tôt avec Shenmue 1 qui devait sortir le jour J de la console Dreamcast. Et qui malheureusement, Shenmue 1 a vu le jour au Japon le 29 décembre 1999. Après, vraiment, ce qui me chagrine dans cette histoire, c'est le budget du jeu. Faut savoir que les deux Shenmue sur Dreamcast ont coûté à eux seuls 80 millions de dollars. Et rien qu'avec le Kickstarter du 3, on est à 6 millions de dollars à peine. Je veux pas critiquer, mais vu le trailer de 2018, là, je me pose vraiment des questions. Je suis très loin d'être emballé et je suis loin de voir mieux que le 1 et le 2. Mais en même temps, vu le budget proposé, va vraiment, voilà, va vraiment falloir mettre plus que le cœur. En tout cas, je reste optimiste, je viens de terminer les deux. J'attends impatiemment le 3, le 27 août 2019. Et j'espère que du fond du cœur, le Shanmu 3 sera le jeu de l'année 2019. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous partagez le même avec moi, bah, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, dites-le aussi. Moi, je serais ravi de pouvoir vous répondre. N'oublie pas ton gros pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour me donner encore plus d'énergie pour faire plein de vidéos en masse sur le rétro gaming et sur le jeu vidéo en lui-même. Et n'oublie pas de partager tout ça sur les réseaux sociaux. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt! Salut